Et puis euh, on s'est dit qu'un jour c'était bien si nous aussi on pouvait faire quelque chose pour les marcheurs et pour les gens qui veulent profiter de la, de la montagne et de la nature. Voilà, c'est dans l'esprit le, d'un partage en ouais. se disant, ben, si on peut en faire bénéficier d'autres, tant mieux. C'est clair que c'est beaucoup de travail en plus. Ouais. On rajoute sur... Euh, Disons, sur euh, des mises en place, euh, 4 heures de mise en place, si on achète des produits préfets, c'est une demi-heure de mise en place. Mmh. C'est vite beaucoup de travail. Mais euh, voilà, il faut être organisé, et puis euh, euh, pas se prendre au dernier moment, et puis, et puis tout se passe bien. Quoi. <rire> ouais, mais vraiment, ouais, utiliser les produits le plus local possible. Euh, je vais chercher au euh, début de saison, je vais prendre l'ortie pour faire des soupes, parce qu'il y a des petites fleurs aussi, euh, que ce soit pour décoration, mais des herbes aromatiques, j'essaie de prendre un maximum euh, dans le coin. Quoi. On est sur groupe électrogène mm. et puis euh, ça, si j'avais la possibilité d'investir, j'aimerais faire des changements. Mm. On peut pas mettre du solaire parce que il bon, y a plusieurs raisons. D'abord c'est vieux toit, c'est pas évident d'y mettre du photovoltaïque. Il y a aussi des questions de protection du paysage, puis protection de. Les chalets d'ici on voit là les, les toits en travaillant ce genre de choses on, on peut pas y forcément y mettre facilement tu il sais. ya aussi une question d'ensoleillement bêtement parce qu'il faut que le soleil sorte des montagnes et donc euh, c'est pas simple mais si je pouvais transformer j'aimerais essayer d'utiliser le groupe électrogène uniquement pour charger des batteries qui tournent pas en permanence euh, pour essayer déjà d'économiser un maximum. Des panneaux solaires, des panneaux qui chauffent l'eau, ça, le ça, ce serait rentable. Parce que quand on a du monde, c'est souvent quand il fait beau. Et donc. Euh, ça irait de pair. Bon, ça irait de pair. Ce ouais. ouais. serait synchrone avec le, le monde qu'on accueille. Super! Je <rire> suis les lunettes. Cool. <rire> Merci. Super. Extra. On est faire spotter. Exactement. Fair spoté, oui. Vous êtes des faire spotter. Vous spoteurs, êtes spotter. Vous êtes dans le dictionnaire, ce mot. Il va y vrai. arriver.